Vision LIDAR a récemment intégré l'intelligence artificielle à ses fonctionnalités. La nouvelle fonction de reconnaissance d'objets est en mesure d'identifier et de reconnaître des amas de points. En déterminant des dimensions spécifiques, chacune des catégories créées peuvent reconnaître une géométrie particulière. Par exemple, une catégorie peut servir à reconnaître un certain type de bâtiment, ou encore un autre peut reconnaître les voitures des panneaux routiers, des arbres ou encore un type de poteau. Ainsi, tout type de dimensions comme ces dernières peuvent être définies et sauvegardées dans une base de données. De cette manière, il est possible de créer une bibliothèque d'objets qui, par la suite, peut être utilisée dans vos projets futurs. Dans la même interface, ces amas de points peuvent être convertis en plusieurs classes. Ces classes facilitent la sélection, la segmentation, la filtration, la suppression, la modification, ainsi que la classification de tous les éléments contenus dans le nuage de points. L'utilisation de cet outil innovateur simplifie la gestion du nuage de points, vous permettant d'accroître votre productivité.